Donc là, on vient de finir l'audition de euh, la candidate commissaire euh, Stella Kyriakiles. Euh, alors c'est une chypriote euh, qui est psychologue, euh, qui est très axée sur le plan cancer au niveau européen, ce qui est une très bonne chose puisque vous savez qu'il y a une épidémie de cancer au niveau de l'Europe, d'où euh, quand même une des priorités, c'est euh, euh, de s'occuper des cancers, sauf qu'elle s'occupe des cancers surtout d'un point de vue soins. Vous voyez, l'accès, par exemple, des médicaments pour tous, l'accès du traitement pour tous, mais très peu de choses sur la prévention. Donc, c'est quelqu'un de très euh, conventionnel, euh, de très, bon, euh, euh, axé quand même sur la demande des citoyens européens vis-à-vis euh, -vis des cancers, mais alors, sur tout ce qui est environnement, c'est zéro pointé. À la question de, justement, faire en sorte à ce qu'il y ait une bonne évaluation des pesticides, vous savez que à l'heure actuelle, il y a euh, vraiment une guerre des parlementaires européens contre la Commission, parce que la Commission ne respecte pas la loi. La loi dit qu'il faut mettre les effets chroniques, et on le voit à l'heure actuelle au niveau des abeilles, justement pour évaluer les pesticides à long terme. La Commission refuse de le faire, ainsi que les États membres. Eh bien, on lui a demandé à ce qu'elle ait beaucoup plus de courage politique pour justement revoir cette évaluation conformément au texte. Et là, elle n'a pas répondu à la question. À la question, est-ce que vous êtes d'accord pour diminuer la quantité de pesticides utilisés au niveau de l'agriculture Aucune réponse. Donc c'est quelqu'un, si vous voulez, c'est presque un médecin euh, qui veut répondre euh, au traitement sur le cancer, mais rien sur la prévention et rien sur l'élimination de pesticides qui tue à la fois les écosystèmes et qui tue aussi à long terme les êtres humains.